L'architecture, c'est un processus de production, c'est la production humaine, et c'est affecté par un certain nombre de choses, y compris la mode. Nous essayons de mettre en place ce qui est à la mode, ce qui est moderne. Et évidemment, c'est affecté par le pouvoir, et ça affecte également le pouvoir donc, l'architecture, n'est-ce pas, détermine ce que les gens font et comment ils le font. Il y a également euh, la culture et l'architecture affecte les gens. Il y a également la vie de tous les jours. Nous parlons de la vie de tous les jours et l'impact qu'a l'architecture, c'est la vie de tous les jours. soit on parle de, de, de ce que nous faisons au travail. Lorsque je parle de l'architecture, lorsque je dis que les, archi les architectes, tant pour moi, produisent quelque chose, quelles sont les choses produites par les, archi les architectes? D'abord, les œuvres d'art, souvent les, les graphiques, les dessins. Mais ça, c'est un des produits de l'architecture. Les autres produits c'est les relations sociales, la manière dont on interagit avec les autres. Et plus important, l'architecture produit la connaissance et le savoir sur l'architecture. Nous sommes très chanceux parce qu'aujourd'hui, nous avons parmi nous des architectes l'opportunité que nous avons cette semaine, c'est n'est-ce pas de partager les connaissances sur l'architecture. Avec l'architecture physique, vous pouvez voir des choses, parce qu'on apprend beaucoup lorsqu'on regarde autour de nous et qu'on analyse la manière dont les maisons sont construites. Maintenant, parlons de développement des villes, l'aménagement des villes, ça affecte les systèmes, ça affecte les systèmes d'information. Peut-être que vous connaissez Chris Alexandre qui a parlé des modèles d'architecture. Il a, n'est-ce pas, promis cette idée d'avoir un langage d'architecte. Les développeurs sont familiers avec cela. Il y a cette route par rapport à. L'aménagement des villes, nous apprenons beaucoup de choses de l'architecture par rapport à l'aménagement des villes et c'est important de le faire parce que nous, ça fait vraiment longtemps qu'on travaille sur l'architecture des systèmes de gestion des formations. J'aimerais attirer votre attention, je, je pense que la majorité est, est à Oslo pour la toute première fois, je sais qu'il y a des personnes qui ont été ici euh, euh, depuis longtemps, c'est une ville, et, Oslo c'est une ville vraiment facile à, à visiter, et ça devient de plus en plus facile avec les scooters électriques, il y a un très bon système de transport public, mais tout cela n'est pas vraiment un hasard, ça a été conçu pour être comme c'est mais il est clair, il est clair que ceux qui sont chargés de l'organisation de la ville sont préoccupés par le bien être des citadins. Soutenir la qualité du travail du travail de la vie sociale, c'est ce que fait, n'est ce pas, la ville de Slo et c'est ce que nos systèmes devraient aussi faire. Je pense que c'est quelque chose de très important. nous. de, de l'architecture, des systèmes d'information sanitaire, et après, je vais donner la parole au présentateur. Quelques leçons euh, par rapport à ce que j'ai vu en travaillant avec beaucoup de pays et leur euh, plan d'architecture. Euh, L'une des erreurs commises par les gens, c'est qu'ils ne réalisent pas, ils ne pas ne savent pas les différentes étapes euh, qui doivent suivre euh, pour avoir une bonne architecture mettre en place des produits d'architecture euh, comme ça euh, c'est n'est pas souvent c'est pas souvent quelque chose qui réussit et je pense qu'on va avoir des exemples on va avoir des exemples être connue par la valeur de l'utilisation pour les soignants. L'architecture, c'est une production comme toute autre production. Nous sommes dans la société capitaliste. Ce qui, pourquoi on paye, on dépense de l'argent, ce n'est pas nécessairement la même chose qui va produire, produire de la valeur la complexité doit être maintenue les, les donateurs passent au euh, projet et n'est ce pas, euh, savent où se trouve le débit et le, tout le processus, les différentes étapes du processus jusqu'à la fin et l'une des choses qui est surprenante Tant donné que l'architecture continue d'évoluer, il y a de nouvelles catégories, qui, de, de, nouvelles catégories de travail qui et, émergent, de types d'emplois qui, qui n'étaient pas là avant, surtout au niveau des groupes ISP. Maintenant, il y a de nouvelles catégories de travail autour, autour de la terminologie, autour des, des registres d'établissement. et tout ça fonctionne. Les normes sont aussi là. Aujourd'hui, on n'en va pas vraiment beaucoup en parler. Certains d'entre vous avec qui j'ai causé hier par rapport au standard, il y a vraiment beaucoup d'analogies de standard. Si vous êtes français, standard, c'est ces chiffres avec lesquels vous allez vous C'est une métaphore. C'est quelque chose autour de laquelle vous allez trouver des gens. Je ne sais pas si vous connaissez les, les, ce qu'on appelle en anglais jar standard. Vous êtes habitué à la musique. C'est quelque chose qui aide les gens à être collaboratifs et créatifs tout en restant connectés à l'objectif. C'est. Voilà mon introduction par rapport à l'architecture. La Peut-être que vous allez trouver quelques éléments dans les discussions qui vont suivre. Nous allons commencer avec Wesley et après on va continuer. Vous avez beaucoup entendu parler de DHS2. Mes présentateurs vont n'est-ce pas aborder les HS2 sous différentes perspectives. Après, il y aura une séance questions-réponses. Donc, on a une heure 30 minutes. J'espère qu'on aura assez de temps pour la séance questions-réponses. So, good morning once again. Bonjour une fois encore. Bonjour. Alors une fois encore je m'appelle Wesley je travaille au ministère de la santé avec Monsieur Ayoub Mania j'espère que vous avez eu l'occasion de le voir je vais vous partager le chemin de notre interopérabilité au Kenya pour que vous puissiez comprendre là où nous avons été et là où nous sommes aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Kenya, nous sommes parmi les pays qui ont commencé à implémenter DHS-2. C'était en 2010, lorsqu'on a commencé, lorsqu'il y avait cette transition de DHS-1 à DHS-2, nous avons mis à l'échelle de logiciel en 2011, pour dire que tous détail détails, vous pouvez l'avoir aujourd'hui dans des registres. Il y a eu beaucoup de défis, mais nous avons dû faire la capacité continuelle, mais en le soutien technique, alors, -ce pas, nous avons 25 ensembles de données. C'est maintenant une page d'atterrissage qui va vous montrer et toutes les informations. Donc, dans DHS2, vous allez trouver toutes les informations liées à la santé au Kenya. Maintenant, qu'est-ce qui nous a aidés à réussir dans notre processus d'interopérabilité? Il y a d'abord la constitution du Kenya en 2010 qui a, n'est-ce pas, euh, euh, renforcé le droit à l'information. Il y a le gouvernement a, le gouvernement national qui a promu le droit à l'information, donc c'est quelque chose de très important. Il y a la vision 2030, et puis il y a aujourd'hui la loi sur la santé qui nous a permis de voter sur les, les différentes lois liées à la santé. Et donc, si vous êtes une institution privée ou publique, il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir et il y a des données que vous devez partager avec nous. Il y a aussi un certain nombre de choses, par exemple l'établissement des systèmes d'information sanitaire intégrés. Donc, nous euh, essayons de tout combiner. Nous sommes. Il y a une, la politique aussi informatique nationale et, qui est à promouvoir l'utilisation. Et des technologies de l'information et de la communication dans les services publics et ça a contribué à notre euh, environnement favorable. Il y a également euh, d'autres éléments qui nous ont beaucoup aidés. Alors notre objectif de développer cette architecture a commencé en 2015, en 2015. et 2015, était l'un des objectifs et c'est pour vous rappeler que vous puissiez voir ce qui a vraiment changé. Comme les présentateurs ont dit, c'était au ciel. Il faut vous rappeler de cela. Lorsqu'on parlait de ciel, on avait, on, avait, on avait une idée claire sur les différentes étapes qu'on devrait suivre. Et nous sommes, nous, nous sommes appuyés de fondements les principes du fondement nous sommes assurés que tous les domaines travaillent de manière appropriée en s'assurant que les procédures soient respectées. J'espère que beaucoup de personnes vont regarder ici et identifier tous les éléments. Voilà où se trouve notre dhs 2 lorsqu'on envoie les données. Et ça atterrit au niveau de dhs2, donc les données sont envoyées et sont, sont des données agrégées et non des données individuelles, il y a une liste directrice et puis qui, cette liste est partagée avec dhs2, il y a aussi des, des autres systèmes, vous avez vu que beaucoup de pays utilisent lmais mais avec les programmes qui sont financés au Kenya, il est obligatoire que les données soient dans, dans l'entrepôt de DHS2. Nous avons un IMA national et j'ai vu que beaucoup de pays qui utilisent IMA euh, bon, avancent. Lorsque je parle de IMA, j'aimerais préciser que c'est lié au VH. Pendant qu'on parlait de, de la numérisation de la santé, il faut préciser que lorsque ce sont des programmes qui sont qui luttent contre le paludisme et qu'il n'y a plus d'argent, on continue d'avancer. Nous avons notre IMA, il y a aussi d'autres éléments qui couvrent surtout COVID et qui nous donnent et le résumé du nombre de personnes qui ont été vaccinées. Toutes ces informations sont, nous sont envoyées et voilà les différentes instances et nous avons également le tracker qui couvre les événements et autres choses. En analysant tout ça, vous allez comprendre que tout est possible parce que tout le monde est en train d'envoyer les données. Pour vous donner une idée, l'un des défis que nous avons rencontré, c'est qu'il y a eu différentes implémentations pour tous ces éléments. Puis, on a essayé d'intégrer, on a partagé les données. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'il y, y, y a eu des unités sanitaires. Et vous avez une liste directrice qui vous donne un code et qui lit ces données à tel ou tel individu. Beaucoup de nos données sont échangées sur cette plateforme et c'est basé sur API et comme une couche personnalisée d'interopérabilité. Et clairement, si vous êtes avec moi, vous allez réaliser que il y a, des, il y a des, des standards qui sont vraiment étranges. Toutes ces technologies s'exécutent sur différents, différents systèmes. Il y a des HSD, il y a OpenMAS, il y a IHRS, OpenHIM, beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologies et de plateformes. Mais on essaie en fait d'intégrer tout. Voilà les différents, les différents défis qu'on qu rencontre. Nous n'avons pas vraiment de contrôle par rapport à l'intégrité de données parce que tout le monde envoie ces données sous un format euh, qui jugeait bon et il euh, y a aussi le problème de validation et beaucoup de systèmes euh, se basent sur des partenaires. Si par exemple je viens de dommer et, si, et je vais savoir le nombre de Kenyans qui ont l'âge de 40 ans, hein, et, voilà, et, ça devient un défi. Il y a aussi euh, une utilisation limitée des structures. Nous n'aurons pas de structure commune. Et Unicef nous a aidé dans ce cadre pour utiliser des outils d'intégration. Il y a aussi ce qu'on appelle les indicateurs euh, de métadonnées. On continue à apprendre et on continue à déployer les choses et nous avons réalisé que c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer. Nous n'avons pas de tolérance pour certaines, certaines pratiques. Une grande partie de ces éléments sont gérés par le gouvernement. Lorsque c'est entre gouvernements, les gens vont dire, voilà, c'est le gouvernement qui gère. Est-ce qu'on a besoin vraiment de standards? Donc, il y a vraiment beaucoup de défis qui arrivent avec et le plus grand problème, c'est une mise à l'échelle vraiment très limitée pour pouvoir implémenter. Chacun avance seul et tout le monde aimerait vraiment mettre en place un système, mais ce n'est pas facile d'intégrer. Mon frère a parlé de la chance. Voilà un simple exemple d'interopérabilité. Les, les gens qui viennent du Kenya, vous, vous avez constaté qu'on ne, qu ne pouvait pas charger nos téléphones et nos ordinateurs parce que euh, voilà, parce qu y a, les prises sont différentes de ce que nous avons au Kenya. Donc, on n'a pas accès à l'électricité ici parce qu'il y a un manque d'interopérabilité. Voilà ce qui nous a permis de... Euh, développer un système d'information, et euh, développer un cadre d'interopérabilité, vous pouvez chercher ça sur Google et vous aurez un, les documents et vous pouvez voir ce que vous voyez actuellement. Et un, un cadre d'interopérabilité, c'est une approche, une, une approche convenue pour, n'est-ce pas, euh, l'interopérabilité des organisations qui aimeraient travailler ensemble vers la livraison conjointe des services. Au moment où nous développions cela, il y a un certain nombre de choses que nous avons constatées. Et nous avons besoin de promouvoir l'utilisation des concepts d'interopérabilité et des standards pour harmoniser l'échange d'informations sur la santé. Donc, il faut aussi euh, améliorer l'application de des directives et de l'interopérabilité pour faciliter euh, le design d'interopérabilité, l'analyse et, et l'évaluation, introduire, n'est-ce pas, les mécanismes de gouvernance appropriés et les pratiques organisationnelles pour soutenir l'interopérabilité. Je ne sais pas où vous mettez le Kenya, mais notre principe, vous pouvez le voir. Nous avons besoin de la transparence et de la réutilisation, la neutralité de la technologie, l'inclusion, l'accessibilité, la sécurité, la confidentialité et l'évaluation de l'efficacité et de l'efficience, mais aussi nous assurer que nos données sont vraiment de qualité. Si vous n'êtes pas vraiment prudent, il y a des choses que vous allez rater. Il y a d'abord le volet juridique il y a une loi sur les données qui a été votée en 2019. On ne peut pas, par exemple, envoyer les données des personnes en dehors du Kenya. Il y a aussi un au niveau organisationnel, et tout ça est dans le cadre de l'interopérabilité. J'ai parlé aussi du volet et terminologique. Si, par exemple, vous êtes en train de, de parler de tel, il faut, il faut que tout le monde... Dans leur processus, comprennent ce à quoi vous, vous faites allusion. Donc, euh, le volet terminologie. Il faut aussi s'assurer que l'architecture est capable de prendre en charge l'interopérabilité. Il faut aussi de l'alignement et de la définition, les standards de communication et tout cela. C'est les exigences de euh, l'Union euh, européenne. Voilà ce que nous sommes en train de mettre en œuvre et le, notre objectif, c'est que vous puissiez vraiment bien analyser cela. Il y a beaucoup euh, de domaines. Il faut un, un, un registre pour nos partenaires, et pour les soignants. Et il y a beaucoup de services sanitaires qui sont assurés à différents niveaux. Il y a aussi des registres communautaires. Il y a le développement du dossier pour les patients en tant que pays. Nous essayons d'avoir des Il y a des noms, il y a des noms euh, qui sont communs au Kenya et c'est très fréquent au Kenya, c'est pourquoi nous sommes en train de développer un registre de clients, mais aussi avoir le volet terminologie. Et par rapport aux services de business ou d'affaires, il y a, n'est-ce pas, euh, que, c'est quelque chose sur laquelle nous sommes en train de travailler. Notre objectif, c'est d'avoir une couche d'interpellabilité ici en bas qui va permettre tous ces domaines de pouvoir partager les informations de manière efficace. Ce qu'il faut ajouter, c'est que le Kenya est, entré, est entré, en fait, train de travailler pour réaliser les, la couverture santé universelle. Et je pense que très peu de pays euh, ont pu euh, assurer la couverture santé universelle et que les informations soient partagées à travers différents secteurs. Quelque chose de très important, il y a les, les applications mobiles. Nous devons nous assurer que voilà les personnes qui voyagent aient accès vraiment à, à différents services. Avec ce système, nous allons pouvoir nous allons y voir clair. Donc j'aimerais remercier les personnes qui ont participé et, et, au niveau de toutes les étapes pour pouvoir avoir et, et, cette interopérabilité. À santé, ça veut dire merci, so hein, soit élevé. Est-ce qu'il des questions à poser pour des clarifications? Une personne ou deux? Et puis, on aura plus de questions à la fin. Yeah. Question pour Denis. <rire> Denis, désolé, tu dois revenir. Ok, okay c'est bon. Est-ce que Ayoub uh, peut m'assister? Les interprètes n'écoutent pas la question. C'est pour cela que nous ne disons rien concernant cela. Je vous en remercie. Le micro de l'orateur, l'orateur n'a pas de micro. Hi. You mentioned open lab. Vous avez parlé des laboratoires Open Concept Lab comme terminologie, donc euh, je veux savoir quelles sont les applications euh, qui sont concernées. Je ne sais pas si vous parlez euh, de ce qu'on appelle Open Heaven ou le New Heaven. OK, pour le New Heaven, euh, c'est ce que nous faisons, c'est le développement de, de ces couches terminologiques. C'est ce que vous voulez savoir Est-ce Est qu'il y a d'autres questions? On prend d'abord les questions. Une question. J'aimerais connaître la, terminologie, la technologie que vous utilisez pour euh, votre interopérabilité. Est-ce que vous l'avez personnalisée ou bien vous l'avez pris juste de source pour l'utiliser? Uh, ici, c'est une question de normes. Pour que uh, ce soit interopérable, il faut définir ces normes. Donc, nous avons un cadre au Kenya. On a eu besoin de définir les normes que tout le monde devrait avoir avant de pouvoir exécuter la couche. Le travail est en cours. On n'a pas encore optimi optimisé cela. Donc, dès que ce sera opérationnel, tout le monde pourra partager les données. Est-ce que euh, la couche est dans l'Open euh, Heaven euh, S'il vous plaît, on va d'abord continuer, et puis on va revenir sur les discussions plus tard. Je vous en prie. Bonjour à tous. Je m'appelle Irania Samara Sequeira. Euh, je viens du ministère de la Technologie du Sri Lanka. Et dans cette présentation, je vais euh, partager quelques expériences avec vous pour ce qui est de l'utilisation de DHS-2 pour pouvoir euh, mettre un, en place un système de surveillance de la COVID-19. J'étais en charge de la technologie au Sri Lanka durant la COVID-19 et j'ai eu l'opportunité et le privilège je, de pouvoir euh, travailler avec euh, plusieurs entités, euh, le ministère de la Santé, RISP Sri Lanka, les représentants euh, aussi euh, de diverses organisations du gouvernement pour pouvoir mettre en place euh, une solution euh, connectée afin de pouvoir euh, répondre aux critères qui sont en place afin de répondre à la COVID-19 de manière efficace. Alors, voici un peu euh, le. La fiche du gouvernement euh, de Sri Lanka, vous voyez euh, en bleu, vous voyez euh, la fondation même de l'infrastructure. Le Sri Lanka est une île euh, qui a environ 22 millions d'habitants. Donc nous avons pris l'initiative au Sri Lanka de pouvoir mettre en place la connectivité, c'est-à-dire connecter. Euh, euh, quasiment euh, toutes les entités du gouvernement sur l'île au travers de ce que nous avons euh, mis en place, euh, qui est le cloud du gouvernement. Aussi, nous avons également, euh, comme je disais, euh, le cloud du gouvernement qui a été mis en place par le gouvernement du Sri Lanka pour pouvoir euh, répondre aux besoins du gouvernement en matière euh, technologique, y compris la santé. Également, le troisième, la troisième couche, c'est la couche la plus nouvelle qui est en cours de développement présentement. C'est le l'identité euh, de de données nationales. Donc, euh, vous pouvez voir en vert, les solutions partagées et en orange, vous voyez un peu euh, les spécificités par domaine, comme on les appelle les domaines de business, comme en, en abrégé l'OB, comme l'éducation, la santé, entre autres. Pardonnez-moi. L'Agence technologique du Sri Lanka est une institution euh, qui est indépendante, qui a euh, à voir avec l'information, la communication et la technologie. Ils sont euh, responsables de mettre en œuvre le plan euh, du gouvernement et av avoir euh, des politiques publiques en matière numérique et technologique et mettre en place des facilité pour ce qui est de la mise en œuvre des lois en matière numérique. Nous avons réussi à produire l'acte de, de la digitalisation. Nous avons réussi à mettre cela en place. Et je peux vous assurer que le Sri Lanka a euh, des lois euh, assez euh, pertinentes que ce soit en matière de transport, de santé et tout ça. Donc, je pense que nous faisons un bon boulot dans ce domaine. Maintenant, je vais essayer de me focaliser sur la gestion euh, des, des tics durant la COVID-19. Nous avons commencé de manière très humble en janvier 2020, c'est-à-dire... Les préambules même de la COVID-19 au Sri Lanka, ça a commencé ici dans une petite salle avec très peu de personnel, y compris les ingénieurs. On était ensemble pour pouvoir avoir un concept de haut vol. Ça s'est traduit en un document Google que nous avons mis à disposition au public pour avoir euh, des commentaires. Et à la fin, voici ce que nous avons obtenu. Alors, euh, le document Google qui nous a permis d'avoir les commentaires et les collaborations a créé une sorte d'allon euh, ensemble. Et nous avons eu des gens qui étaient enthousiastes, des experts de divers domaines, mais qui venaient de diverses professions et nous étions capables de, de, de mettre en place un écosystème de solutions élaborées. Euh, je l'ai copié de la diapo de mon collègue hier. Donc, comme vous pouvez le voir, le DHIS2 est devenu partie intégrante de cet écosystème. C'est une décision très consciencieuse et je suis très content que nous avions pris cette décision consciencieuse de bâtir notre écosystème autour de DSIS 2 et comme vous pouvez le voir, nous avons commencé avec les systèmes pour être en mesure de faire euh, le tracking dans le pays via les portes d'entrée et également, on s'est chargé de l'immigration où il y avait des systèmes également qui étaient opérationnalis opérationnalisés par diverses agences également. Et en ce moment-là, je peux vous assurer que le système n'était pas euh, accessible au niveau national. Donc, on a dû euh, essayer euh, faire face à plusieurs difficultés. Et toutes les autres composantes, tout le système, euh, ont été euh, d'abord étudiées euh, seules avant d'être intégrés ensemble dans le DHSE Donc, derrière ceci, il y a des organisations, en réalité, du gouvernement, des entités du gouvernement qui étaient en train de S'occuper des données, que ce soit euh, l'hôpital, les, les centres de quarantaine et plusieurs autres. Donc, les agences euh, de technologie ont eu euh, cette possibilité-là, ont eu l'autorisation de la part du gouvernement. Nous avons donc le mandat et je peux dire ainsi l'autorité de pouvoir euh, agir. Pour ce qui est de la COVID-19, nous avons eu la chance que les institutions étaient assez ouverte pour travailler avec nous euh, de manière collaborative et également les politiques ont joué euh, plus un rôle de facilitateur que euh, un, un rôle euh, de soutien, je, je veux dire. Pour des raisons évidentes, on n'avait pas la capacité humaine exigée pour pouvoir avoir la solution euh, en temps voulu, euh, vous savez en tant qu'entité du gouvernement, euh, on doit passer via euh, la passation des marchés et tout ça. Cependant, on devait euh, réagir très rapidement euh, face à cette pandémie. Donc, l'effet euh, conséquent, c'est que on a dû bâtir euh, dans chaque communauté des de technologie ont eu ce programme que nous avons appelé GovTech LK qui a été développé euh, à, une à une étape très primaire. Euh, L'objectif ici, c'est de pouvoir euh, faire appel aux communautés volontaires et ouvertes pour pouvoir euh, bâtir ensemble une technologie pour le gouvernement et pour le peuple. La plupart de euh, ces outils-là, euh, que ce soit venant des développeurs, des designers, des gestionnaires, de projets, tous, ils se sont mis ensemble pour travailler, main dans la main, pour ce qui est de la gestion de la COVID-19, même s'ils étaient tous enfermés dans leur maison et que euh, la plupart des gens euh, en matière de technologie étaient déjà habitués à travailler en ligne depuis la maison. On a euh, eu euh, assez de temps pour pouvoir travailler ensemble, nous avons pu tirer profit euh, de euh, des expériences des gens de la technologie et des autres domaines via Internet et nous avons eu des petits groupes où nous avons partagé euh, des expériences, nous nous sommes appelés, euh, on a contacté des collaborateurs pour pouvoir ensemble travailler pour euh, améliorer la situation. Donc, voici un groupe qui a joué un euh, un, un rôle clé. Il y avait 500 volontaires, volontaires, pardon, euh, du Sri Lanka et d'autres personnes venant du monde et des experts venant même des États-Unis, Singapour, Australie, également euh, des personnes venant de euh, DHIS2 qui ont contribué. Euh, nous avons parmi ces derniers-là, Austin McGee et il y avait plusieurs autres personnes euh, venant des entités du gouvernement et, qui étaient connectées à cette plateforme et ils voyaient clairement comment est-ce que nous étions en train de travailler. Donc, euh, voilà euh, un peu euh, ce qui l'en était et c'était une expérience euh, très fructueuse et également dans les commentaires il y avait des gens qui n'avaient pas euh, vu un tel euh, un tel allant en matière de collaboration de manière si ouverte et euh, je, je, je peux vous dire que euh, les gens étaient capable de contribuer très librement, on n'avait pas eu de contraintes. Donc, le système était mis en place de manière assez ouverte. Et je peux également euh, parler euh, du, du fait que nous avions eu besoin de jouer un rôle clé pour s'assurer également de la sécurité des données, puisque les, deux, pour que les données que nous allons recevoir euh, soient gérées de manière sécurisée, de même que l'intégration de manière fiable. Également, les, les TIC ont euh, donné l'infrastructure nécessaire pour le cloud afin que ceux qui euh, sont avec nous puissent aussi euh, partager les informations de manière assez rapide pour que nous puissions euh, mettre en place ce système intégré en un temps record. Maintenant, euh, durant euh, euh, cette conférence, nous sommes en train de parler de DHS2 de long et en large et spécialement pour ce qui est de la COVID-19, mais au-delà de cela, le gouvernement du Sri Lanka prévoit d'explorer l'utilisation de DHS2 dans les domaines suivants, euh, l'agriculture entre autres. Malheureusement, le Sri Lanka est en train de, partager, de passer par une période difficile en matière d'économie. Donc, euh, je, je peux vous dire que nous avons quelques difficultés en matière d'agriculture, de la sécurité alimentaire et également, le, nous nous assurons que le DHIS2 puisse être également utilisé dans le système euh, éducationnel et ça, c'est une priorité selon le point de vue du gouvernement. Et, nous faisons tout euh, pour pouvoir nous assurer qu'on puisse utiliser, comme je disais, le DHS2 dans euh, le domaine de la culture, du climat, de la nutrition, de la gestion des catastrophes, entre autres. Donc, le DHS2 est utilisé pour la gestion de euh, plusieurs euh, problèmes dans le pays, mais on essaie d'aller encore au prochain niveau. Maintenant, avec euh, la, la croissance dans l'adoption de DHXE dans d'autres secteurs, notamment pour ce qui est des groupes qui devaient jouer un rôle euh, important et nous avons vu dans les présentations que la, le renforcement des capacités est très important euh, venant du point de vue du gouvernement et nous sommes sûrs que le fait de renforcer les capacités dans les organisations est clé et quand ce n'est pas fait, nous avons euh, vu que l'adoption euh, n'est pas faite de manière appropriée et le système devient un peu redondant. Ce qui signifie, je répète encore, que euh, c'est très important de renforcer les capacités. Le gouvernement a fait également une priorité pour pouvoir travailler euh, en étroite collaboration avec crisp Sri Lanka et les groupes associés pour voir comment est-ce que nous pouvons aller au prochain niveau. Maintenant, pour le point de, euh, sur le point de vue de l'architecture, nous sommes en train de voir euh, d'autres possibilités avec le DHS2 parce qu'il y a plusieurs euh, de systèmes d'information euh, à part le DHS2 euh, en, dans le domaine de la santé. Mais le DHS2 peut être utilisé comme euh, un entrepôt de données euh, agrégées parce qu'il y a beaucoup d'analyses déjà dans la plateforme elle-même déjà au niveau euh, agrégé. Maintenant, on peut utiliser également le DHS2 comme euh, une sorte de plateforme. Je vous ai parlé du plan du gouvernement et également, on avait des solutions euh, très claires. Et nous pouvons voir les solutions, euh, les, thèmes, les étapes. pardon. Ici, c'est l'infrastructure euh, de système d'information du gouvernement. Nous avons euh, plus de 100 euh, couches géographiques au Sri Lanka et un système comme le DHS2 peut également... Euh, essayer de départager euh, les données selon les infrastructures qui existent dans le pays. Maintenant, on a aussi un, un portail Open Data au Sri Lanka, c'est-à-dire un portail de données ouvertes. Ouvert, euh, et, et puis, euh, on peut utiliser euh, DHIS 2 comme une plateforme. Nous explorons les possibilités d'utiliser euh, le DHS2 euh, de, sur un plan un peu plus large dans l'écosystème des solutions du gouvernement. Maintenant, euh, le DHS2 euh, durant la pandémie de la COVID-19 a beaucoup aidé pour la vaccination également du programme élargi de vaccination de, COVID, de la COVID-19. Donc, euh, des plus d'un million de d'habitants ont été enregistrés dans le dhg 2 et on essaie de leur poser des questions, en échange beaucoup et on a essayé de d'avoir le, le plus d'informations possibles. Aujourd'hui, nous avons euh, le besoin de bâtir ou de mettre en place des certificats de vaccination. Euh, au niveau euh, basique, on envoie euh, les certificats de vaccination en genre de papier, mais ce n'était pas assez bien pour ceux qui voyagent. Donc, on a beaucoup de Sri Lankais qui travaillent dans d'autres pays du monde. Et donc, le certificat sous euh, forme de papier n'était pas assez bien comme une preuve euh, fiable de vaccination. Et donc, nous avons essayé d'entrer de, les données de vaccination dans le DHIS-2 avec le ministère de la Santé, le HISP. Nous avons le certificat de vaccination que nous avons bâti via le DIVOC, qui est également euh, une plateforme qui vient de, de la Fondation Électronique du gouvernement et c'est une solution qui nous a beaucoup aidé euh, et c'est très utilisé pardon, en, en Inde et au Sri Lanka, nous nous sommes seulement reposés sur les accréditations de cette plateforme. Vous pouvez voir le code QR là-bas, c'est pour ça qu'on appelle cela un certificat de vaccination parce qu'on peut scanner le code QR dans euh, tous les systèmes. Et le, après avoir scanné cela, on a le nombre de vaccins que la personne a pu recevoir. Aujourd'hui, euh, nous avons euh, plus de 100 000 certificats et qui est seulement limité aux voyageurs pour le moment. Donc, nous avons réussi à étendre les capacités du DHS2 et maintenant, les certificats de vaccination peuvent être émis via le DHS2. Maintenant, nous utilisons aussi MOSIP, qui est un, un module de plateforme électronique dans le pays. Et le Sri Lanka a un bon système en matière de carte d'identité depuis les années 70. Donc, nous avons beaucoup d'expérience en la matière et une bonne couverture. Mais cependant, pour pouvoir répondre aux besoins de l'avenir, le gouvernement doit servir son peuple via des services électroniques et les services dont on a besoin de pouvoir identifier euh, numériquement. Le Sri Lanka a donc essayé euh, de mettre en place un système unique électronique de carte d'identité depuis 15 ans, mais depuis, on n'a pas réussi à le mettre en œuvre de manière efficace, mais depuis 2019, on a décidé fermement de pouvoir... Identity The reason that it was, you know, dragging for so long, uh, and uh, we decided. We understood finally what happened uh, for that uh, the process, the process, takes so In 2020, we made the decision in a firm way, and we had pilots who were used in telecommunications and in the banks, and we were to develop little by little to reach our objective, and we are very happy because the MoSys est vraiment euh, d'une grande aide pour nous. Ceci euh, vous montre euh, l'engagement le, du Sri Lanka pour euh, les biens publics numériques et nous sommes très euh, heureux. Même, puis nous prenons maintenant des approches très pragmatiques. On veut tout faire pour que euh, la, les couches soient ouvertes pour euh, tout le monde euh, et aussi nous allons nous baser sur le système biométrique, ce qui signifie que nous avons besoin de du soutien des vendeurs et de nos partenaires. Je vous en remercie. Merci beaucoup. C'était très rapide et on comprend que euh, le temps ne le permettait pas. On va essayer d'avancer avant de poser des questions plus tard. C'est une présentation fascinante concernant le DHS2 et en Norvège, c'est également utilisé pour répondre de manière efficace à la COVID-19. Merci beaucoup de l'invitation. Nous sommes. Très heureux d'être là. Je m'appelle Machonda et je travaille à Keirce, qui est une organisation euh, qui s'occupe des différentes autorités. Dans le... Je suis là avec mon collègue. Nous allons essayer de... Vous parlez de notre expérience à ledh aujourd'hui. Nous travaillons euh, en Norvège et désolé, la qualité de, de son n'est pas l'interprétation. for once more sorry uh, my shirt is too long wow well, okay uh, i'm here with my colleague and i'm just homeraz i'm with my colleague and ensemble we're going to share our experience with dhs2 for uh, our uh, Fix Smithpouring et en Norvège, on est censé suivre chaque personne infectée infectée et les cas contacts pour éviter la pandémie dans la communauté. Je dois dire que la pandémie en Norvège est arrivée le 12 mars 2020 et le gouvernement faisait face à un défi majeur, ce qui a fait qu'il y avait un confinement général, il n'y avait pas d'école et tout le monde devait travailler depuis la maison. Les municipalités étaient chargées de pouvoir tracer la COVID-19 et éviter que cela puisse se propager, ce qui signifie que... On appelle chaque cas contact, nous appelons d'abord tous ceux qui sont testés positifs et leurs cas contact. Ce n'était pas une tâche aisée, c'était une tâche herculéenne, je peux vous en assurer. Malheureusement, il n'y avait pas de syst support système. C'était juste par papier ou bien via Excel. Il y a 356 municipalités ou communes en Norvège et 5,1 4 millions de personnes avaient le même problème. Pas de système. Une nation, une histoire d'utilisateur. En tant que traceur de contact, je veux un système qui va m'aider à enregistrer ceux qui sont positifs à la COVID-19 et un système qui va m'aider à traquer euh, comment est-ce que la pandémie est en train de s'étendre. Nos employés n'ont pas de. Compte connaissance du DHS2 et après des recherches de quelques euh, municipalités et des KS, on a découvert le DHS2 et le voyage a commencé. Tout le long euh, de la pandémie, notre entreprise a fait pour euh, développer le meilleur système possible pour nous. That is useful and necessary in tracing COVID 19. Let's have a look. First, we have the MSIS laboratory database. Here we will find all the positives. we have uh, the laboratory the Denis, MSIS for the test COVID 19 test in Norvège. Nous avons également la base de données électronique de la population et ça permet de voir que ceux qui vivent en Norvège avec leur identifiant, on peut avoir leur euh, numéro de téléphone et leur mail. On peut avoir les informations concernant leurs relations comme leurs parents et leurs responsabilités envers les enfants. Et finalement. On passe à SISVAC qui donne un statut vaccinal individuel sur tous ceux qui habitent au, en Norvège et ça donne les informations pertinentes pour les, le travail quotidien. Ça a permis d'avoir une, une vue, vue d'ensemble de, afin de prendre une décision appropriée comment ce que ça se passe in my mind the results from the mcs laboratory database will be enriched en fait ensuite pardon euh, les informations reçues de de la chambre This gives the contact tracers. cela donne euh, le permet le traçage ou euh, le traquage des données et on essaie euh, de travailler là-dessus au lieu de travailler juste de manière manuelle et et ensuite, le tracker de données permet également, dans le CISVAC, de pouvoir faire la recherche sur les individus. On essaie de savoir qui sont déjà vaccinés et qui sont vulnérables et ont besoin de protection. Donc, euh, vous pouvez nous parler euh, de votre expérience à vous aussi. OK, c'est bon, merci de me passer la parole. Dans, au, départ, au début de la pandémie, il y a eu euh, des développements de programmes, des outils qui devaient euh, enregistrer tout un chacun qui était infecté et traquer les contacts dans les municipalités. Ce programme a bien marché, mais c'était à très petite échelle. Maintenant, quand le nombre a commencé à grossir, l'application a commencé à perdre la tête. Et euh, le problème, c'est qu'il y avait un manque euh, d'intégration euh, avec d'autres programmes. Pour savoir qui est infecté, on appelle euh, le, la personne qui est traquée et on essaie de prendre des informations concernant la personne qui a testée positive pour ce qui est de leur numéro de téléphone et leurs adresses. Ce n'était pas très facile parce que euh, avoir les informations des laboratoires et traquer euh, les personnes contaminées n'était pas facile. On a dû chercher les gens sur Facebook même pour s'assurer qu'on parlait à la bonne personne et parfois on était obligé d'appeler l'hôpital ou la salle de crise et on avait pas la possibilité d'avoir très facilement le numéro de téléphone. Cela prenait parfois euh, plus d'une demi-heure par personne. Pour ce qui est des, des statuts de vaccination des habitants, on devait juste dépendre de l'information qui nous parvenait de chaque personne. Et c'était un flux massif. Parce que quand on prend en compte le, la restriction en Norvège qui prenait en compte le nombre de vaccins, vaccins que vous avez reçus, et si vous avez reçu, ce n'est pas facile. Alors, on a commencé à chercher un nouveau programme. On est tombé alors sur DHS2. C'est tu sais, DHS2 avait un nombre d'interopérabilité dont nous avons besoin parce que c'était très élevé. Avec des programmes, on avait euh, tellement de difficultés euh, pour euh, avoir accès à des données, mais avec des HS2, on avait juste besoin de cliquer et c'était bon. Donc, euh, ceux qui étaient en charge de, de, de tracer les personnes infectées, ils avaient un peu une latitude et d'être très... Euh, à l'aise pour faire leurs recherches maintenant. Euh, la conséquence positive, comme je disais alors, euh, de cette interopérabilité, -op c'est que euh, l'accès aux données était devenu un peu plus facile. Pour la première fois, on faisait confiance aux, euh, aux données qui étaient dans notre programme. Maintenant, il y a eu euh, le variant Omicron qui a vu le jour et c'est comme si euh, le ciel nous tombait sur la tête. Donc, euh, chaque personne euh, devait euh, suivre des tests et sur site et c'était très pas évident. En moins de trois semaines, on devait mettre en place un système parce que euh, les gens ne pourraient plus venir signaler les cas contacts eux-mêmes. On a utilisé euh, le registre national pour améliorer la qualité et la sécurité des données. Les habitants ne peuvent signaler les tests euh, positifs. Et maintenant, on se base sur les relations que vous avez déclarées plutôt euh, concernant votre vie on ne pouvait pas déclarer de fausses relations parce qu'on avait le registre du gouvernement et le registre de la commune. Chaque personne euh, était sujet au test et on avait euh, les résultats très rapidement. Et le DHS2 nous a beaucoup aidé. Comme vous avez dit, d'enregistrer soi-même les données, euh, c'était, ça a changé la donne pour nous. On partait euh, sur la forme d'enregistrement pour prendre les informations nous-mêmes. Ça a amené une liste de priorisation pour savoir maintenant qui peut être un cas contact dans une commune. Alors, nous voyons ici la liste des de priorités. Et la raison ici, c'est que euh, tout le monde pouvait avoir la bonne information par lui-même et il n'y avait pas seulement la disponibilité dans les centres de COVID-19. Les gens qui étaient sur cette liste, c'est souvent les habitants qui ont besoin de plus de, de soins ou plus de conseils et des personnes sur qui l'infection de la COVID-19 pouvait avoir un impact plus dévastateur. C'est souvent, c'était à une étape, c'est à cette étape, pardon, de la pandémie où nous avons valorisé la liste de travail du programme. C'est devenu un outil essentiel pour notre flux de travail. Nous avons réussi à attribuer des index à chaque traceur de cas dans le programme. Maintenant. L'auto-enregistrement nous a aidé à faire, euh, à pouvoir avoir le nom des personnes pour s'amener rapidement et pouvoir faciliter la tâche à ceux qui étaient en charge du tracking. Maintenant, pour euh, ce qui est des statistiques et des, des de l'outil de statistiques et d'analyse, nous avons plus de données dans le DHS2 parce que les adresses et les statuts de vaccination étaient disponibles. Cela a été utilisé pour euh, générer des statistiques. Et c'est devenu un outil de prise de décision très important et également un outil important pour la gestion. Pour ce qui est des personnes qui travaillent euh, dans les communes, pour voir comment est-ce que les communes géraient les cas et prenaient les décisions. Pour les écoles et euh, autres, nous avons développé euh, des tableaux, des graphiques pour voir qui sont les personnes infectées dans les écoles. C'était la même chose euh, au jardin d'enfants et dans les autres niveaux. Maintenant, pour ce qui est euh, de, de l'outil de visualisation, les médecins étaient capables de répondre au bon moment. Euh, quand il y a des infections, ça leur permettait de pouvoir résoudre les problèmes au meilleur moment comparativement à plus tôt. Maintenant, nous avons réussi à télécharger ces informations sur la plateforme des communes et des municipalités. Et donc, il y avait des informations clés concernant la pandémie. Donc, on était tous contents euh, du travail. Parce que on donnait les informations euh, à tout un chacun et nous croyons la bonne foi du gouvernement. Je, je suis sûr que les choses se sont pas passées de manière transparente et ils ont compris les, les restrictions qui a été imposée. Il y a un mois, nous avons travaillé euh, pour les solutions. Et les communes sont en train de mettre en place des tablettes de bord similaires pour euh, résoudre leurs problèmes. Ceci nous montre l'importance du système que nous utilisons pour ce qui est de euh, l'interopérabilité et nous, euh, nous espérons euh, apprendre beaucoup plus de l'expérience de ceux qui utilisent les HSE. Merci. Je pense que nous avons 20 minutes il y a des présentations différentes qui ont montré différents aspects par rapport au chemin d'architecture. Je sais pas si Denis est présent. Denis Banga. Le voilà. Pas mode. Et nous étions heureux de voir Ayub. Voilà. Il y a beaucoup de questions et j'aimerais que ces questions soient posées. Est-ce que vous avez le microphone? The... Merci beaucoup pour les présentations vraiment inspirantes. J'ai une question pour le dernier groupe en Norvège. Comme vous l'avez indiqué, vous avez différentes municipalités qui travaillent sur les mêmes problèmes. Est-ce que vous aviez une grande installation pour la Norvège et une unité d'organisation différente dans le même système et où il y avait différents systèmes pour chaque municipalité? Nous avions une seule installation pour toutes les municipalités. Il y a, il y a 150 municipalités qui utilisent notre système. À cause de, de, de, de la loi, chaque municipalité. À son, son, son propre espace de travail. Et par exemple, je ne peux pas hein, voir ce qu'une euh, autre municipalité est en train de travailler euh, sur. Nous pouvons envoyer des indices, nous pouvons aussi envoyer les, les cas-contacts, euh, nous pouvons les échanger, ce genre d'informations, si le euh, besoin de se fait ressentir. Si vous avez des questions, vous levez la main. Comme ça a été mentionné, il y a des municipalités qui sont vraiment très proches. Il y a beaucoup de, pers de personnes qui travaillent dans l'une ou l'autre municipalité tout en habitant dans une autre. Donc, ça arrive d'avoir beaucoup, beaucoup de cas contacts dans une autre municipalité. Après une année, nous avons trouvé une solution pour ce genre de problème. Nous les avons aidés à rejoindre des HS2 parce qu'ils n'avaient plus à nous appeler, à rester en ligne. Ils pouvaient tout simplement cliquer et transférer les indices et les cas contacts et nous les envoyer. Bien sûr, nous avons dû échanger, mais les discussions étaient beaucoup plus sur la manière dont on devrait travailler ensemble et échanger les informations. Merci beaucoup. Je m'appelle Mike, je suis le euh, gestionnaire du produit. J'aimerais que le directeur Sri-Lankais nous partage son expérience. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé votre expérience. En, en tant que plateforme, nous avons beaucoup appris euh, par rapport aux solutions, aux problèmes de, de la plateforme. Je me demande si vous avez des idées à échanger. Euh, après avoir, n'est-ce pas, euh, euh, pu euh, mettre en place un système de plus de 20 000 euh, enregistrements, et quelles sont les recommandations que tu devrais partager avec les autres? Euh, ce que j'aimerais dire, si on essaie de de retourner en arrière et une décision cruciale qu'on a dû prendre au début de la pandémie, pandémie peut-être au mois de février, nous étions en train d'utiliser pour une grande partie de nos instances isolées des HS2, nous utilisions les services uniques du ministère de la Santé. C'était notre première option. Mais le fait est que si vous optez pour cette partie, même pour la vaccination, on aurait rencontré beaucoup de problèmes parce que avec un rocket, je pense qu'on a pris une bonne décision en optant pour le cloud du gouvernement parce que c'était vraiment évolutif et ça avait beaucoup de ressources. Je ne vais pas vraiment partager l'espace exact, mais pour Plusieurs raisons, nous utilisons beaucoup de processus, beaucoup de mémoire RAM. Mais si vous avez utilisé le service unique du ministère de la Santé, vous allez rencontrer des problèmes. L'agence informatique qui gère le cloud a ses propres ressources et il y a des ingénieurs de raison qui gèrent cela. Une autre bonne chose que nous avons faite, nous avons identifié et puis nous avons collaboré avec l'équipe d'HS2 à l'Université de Sud. Et lorsque le système, vous savez, échoue et que vous cherchez de l'aide, vous allez l'avoir. Donc il faut avoir aussi des outils et de suivi pour pouvoir prédire les différents problèmes. Parce que à l'université de Slo, ils ont déjà beaucoup, beaucoup de responsabilités et donc il faut déjà prévoir et collaborer, communiquer et anticiper sur un certain nombre de problèmes. Il faut aussi communiquer avec les autres personnes dans la communauté qui ont déjà rencontré les mêmes problèmes pour pouvoir trouver la solution et ça va faire beaucoup plus sens si… Si l'équipe centrale est en train vraiment de résoudre un problème qui est commun à, à, à plusieurs pays. Voilà euh, une des leçons que nous avons tirées dans notre expérience. Nous, a, nous apprécions beaucoup le soutien eh, de l'Université de Strasbourg parce que si on compare la manière dont les plateformes fonctionnent et, et si on essaie de comparer à ce que la plateforme était il y a une année et ce qu'est l'année aujourd'hui, euh, on a fait beaucoup de progrès, on a fait beaucoup de progrès. On n'avait pas vraiment assez de temps pour ne pas gérer la situation. On aurait, on aurait pu faire les tests de performance, mais quand on est que c'était urgent, il fallait vraiment accéléré et je pense qu'une des leçons si on pouvait vraiment faire les choses de manière méthodique systématique on pourrait n'est ce pas avoir de meilleurs résultats. Donc l'avoir sur le cloud nous a aidé à résoudre un certain nombre de problèmes parce qu'on faisait face à un problème d'infrastructure ça nous a aidé à court terme et puis, nous avons essayé avec les différentes installations et je pense que on aurait pu faire mieux si on avait toutes les ressources. Je dois aussi ajouter, je dois ajouter, je dois ajouter que Bob nous a beaucoup aidé par rapport aux services qu'on utilise. Il y a des problèmes qu'on essaie de résoudre. Comme je l'ai déjà mentionné, il y a, il y a, notre cloud y a, avait des limites, avait ses propres limites. Donc, euh, on avait des problèmes d'infrastructure et voilà. Maintenant, je vais partager quelque chose par rapport au Kenya. Euh, la maturité et l'évolution euh, de DHSD euh, a pris beaucoup de temps. Pour là, oui, elle Nous avons commencé en 2011 et à ce moment, l'utilisation était beaucoup plus agrégée et, et puis euh, davantage de programmes ont commencé à intégrer la plateforme. Nous avons commencé à implémenter différents programmes euh, de la santé maternelle et pour les patients qui étaient hospitalisés et beaucoup d'établissements ont commencé à envoyer des rapports par rapport à la mobilité des patients et dans la plateforme et, et la maturité a évolué à ce moment on utilisait des données agrégées et le tracker en 2015 a commencé à avoir davantage de fonctionnalités qui ont vraiment soutenu les besoins dans le pays avec l'implémentation des patients hospitalisés dans le même système aujourd'hui nous avons des événements agrégés qui dans le domaine de traque est implémenté dans le même système et les deux les deux programmes ne pouvaient pas être exécutés sur la même plateforme parce que et le traquet était surchargé par rapport au, au, au calcul des ressources disponibles. Donc le ministère a dû séparer ces deux entités et il y avait aussi un autre Système qui était en train d'être développé. Maintenant, par rapport à la performance, le ministère a dû investir dans les ressources pour, n'est-ce pas, pouvoir avoir davantage de ressources sur le tracas et séparer les deux entités sur différents serveurs et continuer à voir comment améliorer les programmes. Alors, la situation s'est améliorée et je pense que les deux instances sont exécutées séparément, mais il y a des indicateurs d'agrégés qui doivent être utilisés au niveau du tracker. Donc, nous avons dû séparer les différentes entités en se basant sur la maturité du tracker. Notre question, Denis. Je c'est que vous avez encore des difficultés. Et l'une des choses qui sont caractérisées, ce qui se passe au Sri Lanka et en Norvège, c'est cette agence informatique qui, qui apporte du soutien et ce qui rend facile l'accès aux populations. Et je ne sais pas si vous avez un commentaire. Euh, n'est-ce pas, à nous dire là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez une agence informatique au Sri Lanka? C'est une question à Denise. Par rapport à la gouvernance, dans notre pays, nous avons une autorité informatique qui est responsable du contrôle de ce que les différentes entités gouvernementales sont en de faire, mais aussi ce qui a trait aux infrastructures. Il y a, n'est-ce pas, des services communs qui sont eh, accordés à différentes entités dans le gouvernement. Également, euh, sur ce que Wesley a dit, la constitution que nous avons nous aide beaucoup. C'est une constitution qui est. N'est-ce pas, montre l'autorité par rapport au, au, au pouvoir des différentes counties? Il y a euh, des ministères informatiques, même au niveau local, et, mais aussi il y a un organe informatique dans le pays. Donc, euh, ce que le gouvernement a fait, c'est de créer des politiques et, et la dissémination des des lois. Ce que le ministère essaie de faire, c'est, n'est-ce pas, de respecter ces différentes lois qui sont en place. Maintenant, par rapport à l'intégration des différentes entités, je sais que Wesley va nous en dire plus. mon commentaire par rapport à l'essence que nous avons bien fait, je pense qu'une des choses que nous, qui se passe avec notre application, c'est savoir où nous allons. Par exemple, aujourd'hui, je peux avoir des données sur DHS2 et MRS. Plus vous en avez besoin, plus ça arrive. Donc, nous avons constaté que le fait que nous sommes une agence et que nous, donc, qui s'assure que tout se passe très bien, et je veut dire qu'on n'avait pas de plan et nous sommes davantage intéressés d'avoir des données dans DHS2. Nous avons appris cette leçon et ce que nous sommes en train d'apprendre maintenant c'est l'impact de la loi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et en 2018, on a, il y a eu un changement, vous savez les innovations arrivent avant la loi. Donc, la loi peut vous réorganiser et vous interrompre. Merci beaucoup. Une question similaire euh, par rapport à ce que Bob a demandé au Kenya avec l'interopérabilité. Vous avez vu ce qu'on appelait IHS et quand vous êtes en train de travailler sur le blueprint de votre architecture, Mais j'aimerais savoir à quoi ressemble votre gouvernance par rapport à ces, à ces différents outils. Comment tout cela est vraiment géré et supervisé, et la coordination, elle se passe comment, qu'est-ce qui marche, et qu'est-ce qui, qu qui ne marche pas, vos, vos points de vue, s'il vous plaît. Par exemple, si vous vous rappelez de, de, de, de, ma, de mes diapositives, j'ai parlé de la loi, il y a beaucoup de politiques, beaucoup de lois, de lois qui, qui, qui marchent très bien, mais le problème, c'est que les données ne sont pas partagées. Nous n'avons pas vraiment un cadre qui, qui aide à savoir les rôles de tout un chacun. On aimerait avoir une loi vraiment qui spécifie les rôles et les responsabilités de tout un chacun. Maintenant, il y a des registres qui sont disponibles. Maintenant, il faut euh, s'assurer que et, et les différents registres sont vraiment harmonisés. Harmonis, C'est ça le défi. Parce que euh, chacun est indépendant, autonome. Et donc, on devrait harmoniser nos, euh, nos activités. Si ceux qui travaillent sur le produit ne veulent pas vraiment partager les, les listes, les directrices, rien n'aura marché. Nous avons besoin de collaborer, nous avons besoin vraiment de travailler main dans la main. La structure de gouvernance doit, n'est-ce pas, nous aider, parce que nous avons beaucoup d'acteurs qui gèrent plusieurs choses. Les acteurs sanitaires ont un rôle à jouer dans l'implémentation. Il y a une politique et il y a aussi... Et cette commission sur les données. Et donc, ce sont des lois auxquelles on doit euh, adhérer pour pouvoir mieux avancer. Qu'en est-il au euh, Sri Lanka? L'agence informatique nous a beaucoup aidés. C'était bien positionné pour, euh, n'est-ce pas, donner une assistance transversale. Mais nous avons vraiment des défis surtout lorsqu'il y a un changement au niveau du gouvernement donc nous devons réactualiser nous devons actualiser et nos, nos instruments et repositionner l'agence et insister sur le rôle de l'agence afin, afin d'atteindre les différents objectifs et mettre en œuvre les différentes approches en plus de, des lois du gouvernement. Il y a un, engage, un, un modèle d'engagement. Le modèle que vous avez vu, c'est un modèle. Nous avons aussi d'autres modèles d'engagement pour l'agence informatique. C'est la couche de fondation. Il y a, il y a aussi l'identité numérique. numérique et c'est géré par l'agence informatique et c'est plus collaboratif. Alors, nous avons publié des modèles d'engagement connus par les organisations gouvernementales et donc nous avons cette architecture et nous sommes en train de travailler pour améliorer la situation. Je pense que nos participants sont en train de s'apprêter pour le déjeuner. Je remercie tout un chacun qui a contribué.